qui nous suivait sur les avertis, Colapam, Labusso, Nathana, je te repasse ensemble Bino Cette émission, je veux vraiment la faire en français puis en lingala pour nous aider d'autres gens qui ne comprennent pas le lingala et vice versa d'autres aussi qui ne comprennent pas au banyo français t'es va comprendre quand même l'idée c'est pour nous une occasion n'est-ce pas qu'on réalise sur un sujet thermia sika au kola tient à katnabiso t'en as aussi la émission au lotoali 21h30 lotoali mercredi 30 novembre 2022 21h30 heure il y a berlin nous sommes déjà le coup mon attention je te repasse nous allons prier avant de commencer papa de coup monsieur pour l'attention je te repasse na bandeko ngai ticket que tu puisses réellement parler à quelqu'un yahweh nous voulons laisser ces moment traiter sainte mains conduis nous par ton esprit au nom de j'échoua amen mon titre et nalobito et à djannabou monique le bien il ya un seul dieu pour ne pas pour ne pas dire il n'y a qu'un seul dieu ou un seul yahweh dans bas à kaka pourquoi nous sommes en train n'est ce pas de comprendre batumingi baso contre la confusion puisqu'ils n'ont pas compris les écritures, ou soit ils ont compris, ils ont lu les écritures, mais la version ou bien la façon où ils traduire les écritures, n'est-ce pas, n'est-ce en fait. pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce n'est-ce pas, ce Bible, le Créateur Asa unique c'est le Dieu Créateur Maintenant, pourquoi ici je suis en train de vous dire que n'y a qu'un seul Dieu? Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Yahweh. Il n'y en a pas deux, ni trois, ni quatre, ni cinq. Je vais vous dire euh, ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Avant de continuer, j'ai donc 1 Timothée chapitre 2, verset 5. 1 Timothée 2, verset 5. La Bible dit, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. » homme cest à il, il, il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ah ouais, les gens qui liront cette partie comme un journal, ils vont se dire, oui, c'est pourquoi nous vous disons souvent que Yeshua va nous embêter. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Rien à voir. Yeshua est Dieu, mais sauf que, il a qui n'a formé un fils, selon un Jean, plutôt Jean chapitre 1, verset 1. Il y a qui n'a formé la parole, la formé un fils. C'est pourquoi même la Bible l'appelle, il est la parole de Dieu. Or, oh, la parole de Dieu, le oh, livre de Genèse chapitre 1, c'est elle qui a créé, Dieu dit, Dieu a parlé pour que les choses que nous voyons, les choses, les choses, les choses qui n'existaient pas, existent. C'est Dieu, au fait, qui a parlé. C'est pourquoi je vous dis encore une fois, encore une fois, Azakaka Moko, Azabo il y a un seul Dieu. On va continuer la, la version de Moussou. Avant tout le on ou bien avec ce qui m'a mis à cœur. Je suis pressé de le dire. De, de nom, chapitre 4, verset 35, la Bible nous dit « Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. » C'est-à-dire, Zambé, Asakaka, Moko. Yahweh Asakaka Moko. Éternel Asakaka Moko. On continue sur un autre passage. Deutéronome chapitre 6, verset 4, Bible nous dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Yahweh Asakaka Moko. Asa bobele Moko. » Toujours encore une autre écriture. Deutéronome chapitre 32, verset 39. La Bible nous dit « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse « Et je guéris et personne ne délivre de ma main. » Il n'y a qu'un seul Dieu qui peut faire vivre ou faire périr quelqu'un. Il n'y a qu'un seul Dieu qui peut blesser ou qui peut rester, pas, guérir quelqu'un. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Esaïe 44,6 nous dit ceci. « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armes, je suis le premier et je suis le dernier. » Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis le premier, je suis le dernier. Lorsqu'on dit alpha, ce n'est pas que Dieu est le commencement. Dieu n'a ni commencement ni fin. Lorsqu'on dit oméga, Dieu n'a pas de fin. Au fait, Dieu n'a ni commencement ni fin. Lorsqu'on dit alpha, c'est lui qui a créé toutes choses. Lorsqu'on dit oméga, c'est lui qui va conclure toutes choses pour dire que maintenant c'est la fin. C'est ça Alpha-Oméga. Dans une autre, une autre écriture, Marc chapitre 12, verset 29, la Bible nous dit « Yeshua répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu et l'unique ». « Seigneur »« Yeshua dit là »« le passage oyo »« bobele moko » Maintenant, vient le temps de ce que nous avons appelé la mauvaise interprétation de l'écriture. Ce que moi j'appelle le fraude de l'écriture. Ce que moi j'appelle Beaucoup de gens me disent ça, me disent ça. Beaucoup de gens croient, ils disent ça aussi avec euh, vivacité, avec euh, motivation. Je vais lire ça rapidement. Tout ça, la cathia. Tout Psaume chapitre 82, verset 6. La Bible dit ceci. Psaume d'Azaf. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Dieu se tient. Dans l'assemblée des dieux, il juge au milieu des dieux. Les gens ont pris ça comme étant dire que nous, les humains, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Non, non, non, non. La Bible n'a pas, pas dit ça. La Bible ne nous a pas, au fait, dit cela. Et Dieu ne peut pas être un homme. Dieu ne peut pas pécher. Dieu ne peut pas être un impudique. Dieu ne peut pas être, c'est pas un voleur. Nous, les humains, malgré notre discipline humaine, nous n'arrivons nous jamais, étant dans ces corps, à atteindre le niveau que Yeshua avait atteint. Pourquoi? Puisque le corps que nous portons, c'est un corps de fardeau, c'est un corps de péché. Donc, il fallait, il, il faudrait que ces corps meurent pour que tu puisses réellement être sanctifié, sanctifié justifié devant Dieu, être appelé saint, réellement saint, pour te dire que oui, là, je peux me mettre en lève avec lui. Verset 2. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité, et aurez-vous égard à la personne de méchant Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main de méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tout le ténèbre. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Maintenant, voici 86, donc 82, verset 6. Si J'avais je voulais, je voulais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ça, c'est un chant d'Azaf. Beaucoup de gens s'appuient sur ça. Et lorsque nous continuons dans le verset 7, la Bible dit « Cependant vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô oh Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. » Et lorsque Dieu parle dans Genèse chapitre 1, verset 26, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », il n'a pas dit que « Faisons de petits, Dieu », il n'a pas dit ça. Et c'est ça, maintenant, le problème qui tue beaucoup de gens. Et cette fois-là, voilà le passage principal de mon message, « Il n'y a qu'un seul Dieu », c'est pour vous dire que la Bible, certes, a été écrite par des humains comme toi et moi, mais il y a l'histoire qui a, n'est-ce pas, euh, ils ont eu quand même des récits, ils ont eu, je veux dire, des informations par rapport à ce qui s'était passé avant. Mais beaucoup de traducteurs bah, traduisent la Bible selon volonté en Bango. A l'occurrence, c'est Louis II. Louis II, il y a un Jean, chapitre 4, verset 4. Je vous place le passage devant l'écran. 1 Jean, chapitre 4. Je commence d'abord vers le verset 1. Bien aimé, n'ajoutez pas foi en tout esprit, mais prouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Yeshua venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Yeshua ne pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Je souligne ça. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Un Jean 4, 4, selon Louis II, c'est là où beaucoup de gens tombent dans cette. <rire> Tu veux dire cette erreur monumentale Toi, tu me suis, tu n'es pas Dieu. Moi qui te parle, je ne suis pas Dieu. Enfant de Dieu, oui. L'Esprit de Dieu, oui, j'en ai. Mais je ne suis pas Dieu. Vous avez mal compris la parole ici. Mal compris. Cette parole a été mal enseignée depuis la nuit du temps. Cette parole a été tellement mal, mal enseignée. Écoutez, je place encore le verset devant vous, le passage. 1 Jean 4, 4, je réponds. 1 Jean 4, 4, 8 secondes, nous dit « Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. » et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde dans le monde. Maintenant voici là où il y a un problème. Lorsque tu médites la parole de Dieu, tu dois faire, tu dois prendre d'autres langues. Ne te limite pas sur une langue. Toi tu parles le lingala, Tangana français, Tangana lingala ou comprendre le concept. Surtout, le passage à Boïsa, passage mot clair clairs. Parce que tu ne peux pas être Dieu et avoir des doutes que si tu es Dieu. Il ne faut pas dire des choses comme on dit dans la fiction. Oui, nous sommes de Dieu. Oui, nous sommes de Moi, je suis Dieu. Toi, tu es Dieu. Oui, nous sommes de Dieu. Non. Le lingala, parfois, fois une langue qui n'est pas bien. Non, non. Le lingala, c'est une langue. C'est une très belle langue. langue qui Écoute, ce que la Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre 4, Verset 4, la version y'a lingala. Écoutez. 1 Jean, chapitre 4, verset 4, na l'ingala, le Bino Bananangai, Bozali Yanzambe. Vous êtes de Dieu. Vous venez Dieu vous êtes vous êtes tirés des dieux c'est ça le concept de cette de, le contexte je veux dire de ces passages je vais vous prouver par une autre version cette fois-là la version allemande 1 jean chapitre 4 verset 4 en allemand je vais lire ça Kindlein, line seid a von gott il a von gott vous vous êtes dérivé de Dieu. Je prends encore une autre version. Je prends la version King James en anglais. 1 Jean chapitre 4 verset 4 en anglais. La Bible nous dit You are from God. You are from God, little children. You are from God. Vous êtes de Dieu. ya Voici. La réponse au fait à cette question, beaucoup de gens m'ont posé la question et c'est ça la réponse que je vous donne. Un être humain ne peut pas être Dieu. Pourquoi Puisque lui-même Dieu, pour que il puisse perdre sa sa divinité, il a fallu qu'il redevienne qu'il redevienne, je vais dire, un humain avec la chair et du sang. C'est-à-dire Dieu a accepté de devenir homme, l'homme pour sauver l'homme, afin que l'homme devienne, rentre dans son plan in, initial. Dieu m'avait créé, t'avais créé pour que nous soyons réellement ses représentants sur la terre et que nous soyons des gens heureux, heureuses et que nous, nous, nous, nous gardions ce qu'il nous, nous a, donné comme créature et que nous travaillons et que nous cultivons et que nous, nous, nous, nous annoncions, nous annoncions la parole de Dieu à toutes les nations. C'est ça notre rôle lorsqu'il nous dit que nous sommes des lumières. Il ne dit pas que nous sommes la vérité. C'est pas ça. Nous sommes des lumières. C'est-à-dire, nous représentons cette vérité qui est une lumière, en fait. Vous oh, bon, comprenez bien. 1 Jean, chapitre 4, verset 4, dans la version, où il y a 8 secondes, dans le il a vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Mais ce n'est pas ça, ce que la Bible voulait dire. La Bible voulait dire que vous venez des dieux, vous êtes dérivés des dieux, je pense que cette parole t'a fortifié ce que moi je te demanderais mon frère ma soeur c'est de vouloir euh, te sanctifier chaque jour hein, que, que, que tu puisses euh, réellement arriver à atteindre le, euh, la stature parfaite de, de, donc de notre maître Yeshua pour euh, n'est-ce pas être enlevé avec, avec lui puisque sinon euh, dans ta chair Lorsque tu, tu, tu, tu, tu ne travailles pas pour Dieu, lorsque tu ne tu ne t'efforces pas, ta chair va te dominer, au fait. Puisque ta chair, c'est au, au fait euh, une matière étrangère, un corps étranger dans ton esprit. Ton, ton, ta chair peut ne, ne peut suivre ton esprit que lorsque l'esprit est, est plus fort que ta chair. Or, l'esprit que tu as, tu dois avoir, ce n'est pas ton esprit, mais c'est l'esprit de Dieu. Or, pour que l'esprit de Dieu puisse réellement... Or, s'asseoir et diriger ta vie, il faut que tu marches selon le dessein de Dieu. Il faut que tu marches selon le plan de Yahweh. Il faut que tu marches selon la volonté de Dieu. J'ai toujours dit que c'est comme lorsque une personne vient te, te visiter, tu n'as qu'une euh, seule chair. Tu laisses la chaise, je vais dire chaise, tu laisses la chaise pour la personne, et toi tu t'assois par terre. C'est là aussi l'image pour dire que non, tu, tu oublies ce que tu es. Tu euh, donc tu au beau qui qui qui qui c'est de là que tu vas n'est-ce pas atteindre la stature parfaite ce que yeshua recherche et lorsque tu vas atteindre cette stature Yahweh à cause de yo au la papa mais tous nous sommes des créatures et non des créateurs. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Yeshua. Shalom.